C'est bien, vous les avez mis sur la même ligne. On est bien, hein. ah, ouais, mais on là, est des professionnels. Des professionnels. Ah oui, là, c'est vraiment être drôle, <rire> hein, parce que là, ils sont tous à égalité, là. Ils sont, ils sont tous sur Moi, la même ligne, affiches. sur la les même ligne de, de bêtises. Ah oui, oui, non, non, c'est très bien. Thank <laughs>